Bonjour, c'est Pierre Maumont. Dans une vidéo récente intitulée euh, Immobilier, vous n'avez pas droit à l'erreur, je vous ai présenté les trois voies qui en pratique se présentent aux personnes qui veulent faire de l'investissement dans l'immobilier, ou qui veulent faire de, de l'immobilier pour parler de manière plus générique que ça. Euh, donc j'ai commencé par vous parler euh, de la voie qui, qui, est la plus, qui, est, qui est la plus connue, euh, en tout cas d'une optimisation de cette voie qui est la plus connue. Cette façon de faire, ça consiste à acheter de l'immobilier dans l'ancien que l'on va valoriser, -dire, on va créer de la valeur avec cet immobilier, soit en faisant de la rénovation, soit en faisant des aménagements, soit en le divisant, Enfin bref, en prenant des dispositions de toutes sortes possibles qui vont faire que ce qu'on a acheté 100, eh bien, ça se met à valoir 150, euh, et à partir de là, naturellement, euh, on a affaire à quelque chose qui est, du point de vue d'une de, de stratégie d'enrichissement, est très intéressant. Euh, cela dit, ce, ce type d'action n'est pas euh, pour tout le monde. Euh, pour, pour assumer ça, il faut d'abord assumer les risques financiers. Car, quand on fait ça, ça peut très bien ne pas tourner comme cela est censé tourner au départ. Il faut assumer les risques financiers. Euh, il faut également assumer les, les efforts que ça représente puisque il y a un effort de conception qui, qui doit être en plus euh, bien vu. Euh, autrement dit, il faut également euh, développer ses compétences ou se faire accompagner. Euh, et puis, et puis, et puis ça, prend, ça prend du temps. Et quand on est en pleine activité professionnelle ou en pleine activité de carrière, on n'a pas nécessairement le temps de se consacrer à quelque chose qui est de fait euh, quasi-entrepreneurial. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais vous parler de l'autre solution qui est à la disposition des personnes qui veulent faire de l'immobilier. Ça s'appelle la SCPI. Et euh, la SCPI, à quelle problématique Cela répond en premier, mais ça répond à la problématique comment faire de l'immobilier qui soit assez rentable euh, sans rien faire du tout du point de vue participation. Autrement dit, sans s'occuper de rien. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est Alors SCPI, ça veut dire Société Civile de Placement dans l'immobilier. C'est donc une société civile, c'est-à-dire ce sont des personnes qui s'associent entre elles, ce n'est pas une société de capitaux, et sa vocation est de constituer un patrimoine immobilier, de le gérer, de le faire fructifier pour en distribuer les profits à ses membres, c'est-à-dire aux associés. Alors qui sont les associés dans une SCPI bien, Ce sont les personnes comme vous ou moi, qui euh, décidons de confier de l'argent à, à cette SCPI pour contribuer à ses moyens financiers euh, dans le but qu'elle achète ou qu'elle développe le patrimoine immobilier auquel on va participer en tant qu'associé, si c'est-à-dire que régulièrement, tous les trois mois en général, la SCPI nous versera euh, des dividendes ou des loyers, on peut appeler ça comme on veut, ce sont des dividendes dans la mesure où c'est une société, mais ce n'est pas une société de capitaux, donc on est plutôt sur une notion de loyer d'ailleurs fiscalement se sont déloyés. Et puis bien évidemment, dans la durée, si le patrimoine de la SCPI vient à se valoriser, ce qui est quand même souvent le cas, et eh bien on bénéficiera également de l'augmentation de valeur des parts. Alors je vous ai parlé de parts, et ça m'amène à vous dire comment devient-on associé d'une SCPI Eh bien tout simplement en achetant des parts. Le capital, le patrimoine de la SCPI est divisé en un très grand nombre de parts qui ont chacune une valeur minime. Il suffit d'acheter quelques-unes des parts de la SCPI pour devenir associé de la SCPI et que nos parts donc bénéficient des, des, des performances générées par la, par la gestion de cette SCPI. Alors, quels sont les avantages d'être associé d'une SCPI alors le premier avantage, je vous le répète, car c'est quand même la motivation essentielle de ceux qui mettent de l'argent dans une SCPI, c'est le fait qu'on ne s'occupe de rien. Donc c'est la très grande simplicité, euh, à la fois dans la vie de la SCPI, mais également pour y accéder, je viens de vous dire comment on fait pour devenir associé d'une SCPI. Euh, L'autre avantage, c'est la grande sécurité. C'est-à-dire que le, le fait d'être associé d'une SCPI, ça emporte une sécurité nettement plus importante que le fait... De, de louer à titre personnel un bien immobilier ou quelques biens immobiliers euh, parce que le, le patrimoine de la SCPI euh, n'est pas sujet au risque locatif. J'explique je, ce que ça veut dire. Dis, comment ça se fait que ça ne soit pas sujet au risque locatif une SCPI puisque c'est l'immobilier Alors oui, individuellement, chaque bien de la SCPI est sujet au risque locatif. Autrement dit, chaque bien de la SCPI peut à un moment donné avoir un locataire qui ne paiera pas ses loyers ou peut se trouver, pendant un certain temps, sans locataire. Euh, mais le, la SCPI est caractérisée par l'importance de son patrimoine immobilier, l'importance qui -même est, est, est, est possible parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont investi dedans, hein, beaucoup d'investisseurs. De, de, beaucoup Autrement dit, le patrimoine con, consiste à des dizaines, voire des centaines de biens, et à partir du moment où on a des chiffres pareils, euh, d'un nombre pareil de biens, on n'est plus dans du cas individuel, on n'est plus dans de l'exception, on est dans de la statistique. Et on sait que statistiquement, on a à peu près un taux d'impayé qui est de 2%, un taux de vacances locatives qui est, mettons, ça dépend des patrimoines, mettons, de 5%, par exemple. Donc, ça veut dire qu'on sait que dans la durée, la SCPI dans laquelle on investit a un taux de remplissage financier, mettons, de 93%. Ça veut dire que... Euh, euh, cette SCPI est en capacité en permanence euh, d'encaisser 93 du montant maximum déployé qu'elle encaisserait si tout était, était loué. Et là-dessus, il n'y a aucun aléa. Voilà. Euh, les chiffres varient de, euh, sont de, de, de, de quantité insignifiante d'une année, année sur l'autre. Ils sont caractérisés par ce qu'est le patrimoine de la SCPI. Alors, il y a quelques SCPI. Un taux de remplissage financier qui n'est pas bon, enfin, il n'est jamais mauvais. De toute façon, il est connu à l'avance et puis surtout, de toute façon, avant d'investir dans une SCPI, eh on regarde l'ensemble des chiffres communiqués par la gestion de la SCPI et le taux de remplissage financier est indiqué de manière parfaitement claire et on peut voir quelle est son évolution dans la durée. Donc, autrement dit, quand on devient associé d'une SCPI, on sait parfaitement où on met les pieds euh, du point de vue des loyers qu'on va recevoir. L'autre avantage, c'est, je vous l'ai dit, c'est la, la simplicité pour devenir associé. Donc je ne reviens pas dessus. Il y a un dernier avantage notable, c'est la liquidité. Quand on achète de l'immobilier, on sait que c'est liquide. Maintenant, la liquidité de l'immobilier, tout le monde sait qu'elle n'est quand même pas extraordinaire et que le délai pour vendre un bien immobilier, quel qu'il soit et quelle que soit la période de cycle. La, la phase dans laquelle on se trouve, y compris dans des phases où l'immobilier est demandé, euh, ça ne va pas comme ça du jour au lendemain, l'immobilier, euh, il faut en général quelques mois, même si c'est un petit nombre de mois. Euh, en situation de, de marché normal, les parts de SCPI se vendent en quelques jours ou en quelques semaines euh, et il faut aller au maximum un mois pour avoir l'argent sur son compte. Et quand je dis euh, maximum un mois, c'est euh, si la société de gestion euh, n'est pas très rapide. Mais à l'heure actuelle, le, les transactions sur les parts de SCPI sont très rapides. A cela, il faut ajouter que comme il s'agit euh, d'entités euh, qui sont euh, en, en capacité, enfin que l'autorisation de faire de l'appel public à l'épargne, puisque bien évidemment quand euh, vous souscrivez une SCPI, c'est bien parce qu'elle fait ce qui juridiquement s'appelle de l'appel public à l'épargne, euh, c'est-à-dire qu'elle a le droit... De, de faire la publicité à destination du grand public sur ses activités, de façon à ce que le grand public, euh, c'est-à-dire vous, moi et puis des centaines de milliers de personnes ou des millions de personnes, euh, ait connaissance de ce qu'elle qu fait pour apporter, euh, apporter son argent et donc bénéficier davantage de la SCPI et en même temps nourrir la SCPI dans ses projets de développement de son patrimoine. C'est ça la, la logique du système de la SCPI. Alors comme tout organisme qui fait l'appel public à l'épargne, elle est sous le contrôle de l'autorité des marchés financiers, la fameuse AMF. Euh, elle est également euh, encadrée par des dispositions réglementaires strictes en matière de, de droit, euh, notamment de, de, droit, de droit commercial. Euh, elle doit notamment bon, elle doit avoir des, des statuts qui sont communiqués à ceux qui vont acheter. Euh, elle est tenue de de publier ses, ses bilans, euh, elle est tenue évidemment de faire l'assemblée générale, tourner une fois par an, les, les associés peuvent se rendre à l'assemblée générale, et donc tout connaître de la CPI, et en cours d'année, la CPI tous les trois mois émet un bulletin trimestriel euh, qui donne euh, à ses associés d'ailleurs au public puisque c'est accessible sur les sites des sociétés de sur les sites des sociétés de gestion, euh, toutes les informations sur ce qu'est le patrimoine autant de telles, la SCPI, ce qui a été acheté, ce qui a été vendu, euh, euh, les plus values qui ont été faites, euh, quel est le rendement, enfin quel est le loyer actuel de la part, etc., etc. Donc on est dans un système qui est quand même très transparent. Alors maintenant, il y a bien quelques inconvénients. Alors oui des inconvénients. Euh, J'avoue que quand j'ai préparé cette vidéo, euh, J'avais idée de dire, euh, voilà, il y a ce type d'inconvénient qui est propre à l'immobilier et qu'on retrouve aussi dans les CPI, euh, et puis euh, il y a tels inconvénients qui, là, sont propres à la CPI. Alors, je vous dis tout de suite le résultat, c'est que je n'ai pas trouvé d'inconvénient propre à la CPI, euh, je n'ai trouvé que des inconvénients qu'on trouve aussi dans la forme d'immobilier. Alors, ces inconvénients, d'abord, c'est qu'il y a un coût euh, pour accéder à... Euh, au SCPI, je ne parle pas du coût départ, ça c'est pas, pas un coût. Il y a des frais. Je veux dire, voilà, il y a des frais comme dans l'immobilier direct. Dans l'immobilier direct, il y a les, frais, les fameux frais de notaire. Hein, vous savez, la, les, les 9% que vous payez entre euh, les, les frais de notaire sur la transaction et les frais de notaire sur l'hypothèque sur ou sur, la, sur les garanties. Euh, à peu près 9% c'est dégressif, dégressif, en fonction de, euh, du, du, du montant de, de l'acquisition, mais enfin, fait c'est cet ordre-là. On retrouve ça évidemment dans la SCPI, puisque la SCPI, elle achète des biens immobiliers, donc elle aussi paye les frais de notaire. Et ces euh, frais sont un peu augmentés parce qu'il y a ce qu'on appelle les frais de recherche, puisqu'en effet, une SCPI, son boulot, ce n'est pas d'investir n'importe où, c'est de choisir euh, les opérations qui sont à la fois rentables et rentables dans la durée, euh, donc ça, ça demande des compétences, ça demande des gens qui sont sur le terrain, et ces gens on les payent. Voilà. Donc on va se trouver avec des frais qui ne sont pas pu, plutôt de 9%, mais qui sont plutôt de 11 à 12% TTC. Bon, cela dit, quand on fait l'immobilier en direct, euh, à un moment donné, on va être aussi obligé d'améliorer une agence immobilière, euh, même si ce n'est pas toujours euh, l'accreur qui la rémunère, mais plutôt le vendeur. De toute façon, dans le cas où c'est le vendeur, le vendeur va, ré, va répertorier l'agence sur le prix auquel il vend bien. Donc, de toute façon, ces frais-là, dans la SCPI, ils sont officiels, euh, puisque la SCPI est obligée à une transparence, euh, ce qui est moins le cas lorsqu'on fait de l'immobilier en direct. On est obligé soi-même, quelque part, de récapituler les frais qu'on a eu, mais enfin, on retrouve finalement à peu près les mêmes, les mêmes niveaux de frais. Euh, donc, ça, ça c'est cet aspect-là propre à l'immobilier. Un deuxième aspect qui, lui aussi, est propre à l'immobilier, euh, Classique, c'est la fiscalité puisque la, la SCPI, euh, les, les produits de la SCPI, c'est-à-dire euh, les, les loyers que vous encaissez tous les trois mois, euh, sont euh, fiscalisés de la même manière que si c'était des loyers dans le cadre d'un achat immobilier que vous aurez fait, d'un investissement locatif euh, en direct, c'est-à-dire sont fiscalisés au bénéfice foncier. Autrement dit, quand vous encaissez des loyers, euh, comme c'est des loyers nets que vous encaissez, il n'y a rien à retirer, euh, éventuellement il y a des les intérêts d'emprunt si vous avez acquis votre SCPI à crédit, parce qu'on peut acquérir des SCPI à crédit, euh, mais c'est tout. Donc vous êtes fiscalité, fiscalisé au rythme, au niveau qui est assez pénalisant, euh, au système assez pénalisant dont je vous ai déjà parlé, euh, de l'immobilier classique. Mais c'est pas pire, c'est pareil. Voilà donc euh, principalement les, euh, les inconvénients qu'on retrouve d'ailleurs dans, dans tout l'immobilier. Je regarde si je vais pas noté un autre. Euh, donc, parfois, il y a des choses un petit peu euh, secondaires que l'on oublie. Bon, là, je rien noté d'autre. En tout cas, si vous pensez qu'il y a des choses que je n'ai pas dites, eh bien, profitez de la zone de commentaires pour faire le, le commentaire. Euh, donc, à partir de là, ben, ma synthèse, c'est que quand vous avez à choisir entre placer votre argent dans une SCPI ou faire de l'investissement locatif classique en direct sans système de valorisation... De, euh, du bien immobilier dans lequel vous investissez euh, vous allez avoir des rendements qui sont du côté de la CPI euh, en général, hein, je mets de côté les, les, extrêmes, les extrêmes bas, et les extrêmes hauts euh, le maximum ça peut aller jusqu'à 7,40% en 2018, donc euh, là on est vraiment dans des choses très remarquables parce que c'est du net euh, cela dit euh, le marché des SCPI, ça donne des rendements entre 4 et 5,5 et avec une moyenne qui est autour de 4,5 euh, donc des rendements qui sont euh, bien, et on va prendre des, des choses normales euh, plutôt bien, 4,5 à 5% net, net euh, sur lesquels vous appliquerez la fiscalité normale, ou des rendements dans l'immobilier classique qui vont être à 6 ou 7% dans le meilleur des cas, hein, brut, mais qui vont subir euh, tout un tas de frais, taxes foncières, charges de copropriété, frais d'agence, euh, etc., etc. pour finalement tomber à du net qui va être euh, autour de 3,5-4%. Bon ou 4,5 dans le meilleur des cas, et qui après va être imposé de la même manière que la SCPI. Donc finalement, l'immobilier classique, c'est pas mieux, euh, souvent c'est plutôt moins bien et ça demande des efforts. Donc à mon avis, entre SCPI et immobilier classique non valorisé, il faut choisir la SCPI. Maintenant, je suis intéressé à savoir ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à faire votre, vos commentaires dans la zone réservée aux commentaires. Bien évidemment, euh, toujours le même discours de ma part, euh, likez cette vidéo si vous estimez le sujet intéressant et ce qu'il y a dedans intéressant, si, si c'est le contraire, vous la dislikez, donc pour liker c'est le pouce bleu vers le haut, dislikez c'est le pouce vers le bas, et puis bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne pour la faire connaître et pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Dernier point avant de vous dire au revoir, dans mon guide Les trois secrets de l'immobilier rentable dont je vous ai déjà parlé, accessible par le lien tout à fait en bas de la description, il y a un chapitre entier qui consacre au SCPI et vous apprendrez là plus de choses évidemment que je vous avais dit dans cette simple vidéo de présentation. J'en ai fini pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt